Moi, Toi, Cette chose, Un regard, Un murmure. Toi et moi, contre eux. Nous, contre nous-mêmes. Nous ne savons ni où nous sommes, ni où nous en sommes. plus jouer la comédie. Nous sommes allés dans le noir complet. Pour nous juger, pour nous séparer. Et dans cette liberté où j'ai effectué un saut, nous y sommes. En souvenir pour ceux qui regardent vers l'imaginaire.